L'erreur fatale que commettent la majorité des managers et qui leur coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et donc forcément beaucoup d'argent, restez avec moi pour savoir de quoi je parle. C'est un village où habitaient six, six villageois mais qui étaient aveugles. Puis un jour, comme par magie, un éléphant passait par là. Et c'était vraiment l'émeute au village. Tout le monde est descendu pour voir cet éléphant. Ces six aveugles sont quand même descendus, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas le voir. Mais ils se sont dit, on va le toucher, on va le, le caresser, et puis on saura à quoi ressemble un, un, un éléphant. Alors le premier, il vient et il leur dit « Oh, mais on, aurait, on dirait une corde !» Parce que lui, il avait touché la queue de l'éléphant. Un autre vient toucher et dit « Ben non, c'est pas une corde, c'est un pilier parce qu'il a touché la jambe de l'éléphant. Et quelqu'un d'autre a dit Mais alors là, pas du tout, vous n'y êtes absolument pas. On dirait une branche parce qu'il avait touché la trompe de l'éléphant. Et le troisième, il dit Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous racontez parce que moi, l'éléphant, pour moi, c'est un énorme éventail parce qu'il avait touché l'oreille. Et quelqu'un d'autre est venu leur dire Le dernier, Ah non, mais là, vous n'y êtes absolument pas. Tous, vous êtes pratiquement à côté. C'est un énorme mur lui, il avait touché tout l'abdomen de l'éléphant. Et puis le dernier qui leur dit, « Mais je ne sais pas de quoi vous parlez parce que moi, c'est une corne. » Et il a commencé à essayer de souffler dedans. Et il n'y arrivait pas. Entre temps, l'éléphant a traversé le village. Il est revenu à sa forêt. Et il y a eu la zizanie entre ce groupe. Tout le monde n'était pas d'accord. Ils n'arrêtaient pas de croiser le fer, dire « mais non, t'as tort, non, c'est toi qui as tort, tu dis n'importe quoi, mais non, c'est toi qui dis n'importe quoi, n'importe quoi, etc. » Et passer par là un sage qui leur dit « mais c'est quoi votre problème ?» Je vous entends euh, hurler depuis tout à l'heure. Ben, « Mais parce que ne veulent pas m'écouter, moi j'ai raison, moi l'éléphant c'est une corne. » L'autre qui dit « mais non, c'est moi qui ai raison, c'est une, une corde. Et l'autre qui dit « mais non, c'est un pilible. » Et le sage leur dit, mais vous savez quoi Qui lui était voyant, bien sûr, vous avez tous raison. L'éléphant est constitué de toutes ses parties en même temps, et venez voir. Entre temps, l'éléphant s'était arrêté pour brouter un peu, donc il les emmène, et il intervertit les rôles. Celui qui avait touché la queue lui avait montré les pieds, celui qui avait touché les pieds lui avait montré le ventre, celui qui avait touché le ventre, etc. etc., etc. Tout ça pour vous dire quoi La perception est importante pour la personne qui a vu ce qu'elle a vu, qui a perçu ce qu'elle a perçu. Et quand elle n'est pas entendue, ça crée un conflit. Donc pour vous autres, les managers, apprenez à vous mettre dans les chaussures de vos collaborateurs. Vous allez éviter énormément de conflits, énormément de déperditions de temps et d'énergie et forcément de l'argent. Prenez l'habitude de vous mettre à la place de vos collaborateurs, juste de les écouter pour voir quel est leur angle de vue Est-ce que leur angle de vue, c'est la queue de l'éléphant Est-ce que c'est le pied de l'éléphant Est-ce que c'est le, le, le, la trompe Est-ce que c'est les oreilles Ou est-ce que c'est la corne ou l'abdomen Parce que quelque part, un collaborateur, quand tu l'as une vision, et eh bien, il a raison dans ce qu'il voit. Maintenant, c'est à vous en tant que manager de vous mettre dans la peau de vos collaborateurs pour ouvrir un champ de discussion et surtout un champ d'enrichissement parce que quelqu'un qui voit quelque chose que vous ne voyez pas peut être une très forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux les managers et surtout, surtout, surtout, apprenez à changer de chaussures. Mettez-vous à la place de vos collaborateurs à la place, des chaussures de vos collaborateurs pour avoir des réunions riches, des réunions instructives et surtout hyper productives. C'était Nahid de la pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Le changement, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est rapide. et C'est parti bon.